En fait, ce qui m'intéressait dans le, la notion de vertige, c'est la continuité qui entre un phénomène très physiologique, euh, un simple dysfonctionnement de l'oreille interne et des choses plus métaphysiques comme le vertige face à l'existence qu'on peut ressentir assez fortement, notamment à l'adolescence. Et entre ces deux pôles, entre quelque chose de très concret, physique et quelque chose de beaucoup plus euh, abstrait, métaphysique, il y a d'autres formes de vertige comme le vertige face au vide, le vertige perceptif. Et je trouvais, ça, je trouvais fascinant le fait qu'un euh, même mot désigne des réalités aussi différentes. Et donc cette ascension euh, en montagne est le moyen, le, le, le récit, la trame, qui permet d'effleurer de, euh, ces différents aspects du vertige, de les suivre, de les toucher, plutôt que de faire une théorie du vertige, donc de marcher euh, en compagnie de ces différentes formes de vertige. En fait, la raison pour laquelle j'aime faire de la philosophie, c'est une sorte de, de carburant de moteur, de pensée pour moi. Euh, ce qui me fascine dans la philosophie, c'est la, la manière dont les concepts, pourtant très abstraits quand ils sont formulés par les philosophes, peuvent avoir des effets très concrets sur le rapport qu'on entretient au monde, notamment euh, sur le rapport au monde sensible, la façon dont on le perçoit, euh, aussi sur les euh, émotions qu'on peut ressentir. Euh, et j'ai toujours été... Euh, euh, surpris, fasciné par la puissance de ces concepts, pourtant très abstraits, pour transformer notre vie concrète. Et là encore, l'idée de faire cohabiter ou d'entremêler des méditations philosophiques avec un récit de montagne, l'idée c'était de montrer ce lien, la façon dont se répondent, ou dont les concepts abstraits éclairent notre vie concrète, notre vie sensible, par exemple en montagne, mais au quotidien, dans la vie de tous les jours. Il me semble que le vertige est une figure euh, philosophique euh, majeure, un peu discrète, euh, mais qu'on retrouve dans certains grands moments de la philosophie, et en particulier euh, avec le premier grand moment de la modernité, qui est le doute radical de, de Descartes. Et puis ensuite on le retrouve plus tard euh, chez Kant sous la forme du sublime, sous une forme positive, euh, ou plus tard encore chez Sartre euh, ou Kierkegaard avec l'angoisse. Euh, et dans ce, dans ce récit, qui est aussi une, une forme de... Euh, petite histoire du vertige philosophique, euh, j'aborde différentes figures du vertige, à la fois la façon dont on y entre, dont il nous saisit, et aussi la façon dont les philosophes euh, théorisent, thématisent la sortie du vertige, euh, qui n'est pas la même donc, chez Descartes, chez Kant ou, ou chez Sartre. Je ne sais pas si je saurais répondre de manière euh, euh, générale à la façon dont on peut remédier au vertige. Je crois que chacun euh, a ses techniques euh, au quotidien ou dans des phases plus, plus générales, plus, plus abstraites. Euh, de la vie. Euh, ce qui m'a semblé, ou j'étais plutôt frappé de voir que pendant la crise sanitaire, euh, le mot vertige et l'adjectif vertigineux revenaient dans presque chaque article. Et d'ailleurs, j'avais mis en pause l'écriture du livre parce que c'était trop présent, trop d'actualité pour euh, permettre le recul nécessaire à, à la pensée sur le, sur le vertige. Euh, ce, ce qui me semble, ou ce qui m'intéressait aussi dans le fait de confronter une ascension en montagne, des différents vertiges qu'on peut y éprouver, et ces figures de la philosophie, c'est que chaque philosophe propose une façon de sortir du vertige qui correspond à des situations euh, de la vie quotidienne et de la vie en montagne, euh, ou bien en fixant un point au loin, ou bien en se concentrant sur le toucher, ou bien en décidant de reprendre l'action, de s'engager dans le contact avec le réel. Euh, donc je n'ai pas de solution euh, euh, miracle, mais plutôt des, des pistes euh, pour montrer que euh, la philosophie peut éclairer la façon dont on vit le vertige et dont on en sort.